C'est le moment de déclaration du député, député de Timmons. Monsieur le Président, je veux faciliter le centre culturel à la Ronde à Timmins, qui a du succès à avoir des fonds du Parti moine pour avoir un million de dollars pour aider à la reconstruction du centre communautaire que nous appelons la Ronde à Timmins. Ils ont travaillé avec beaucoup d'acharnement. Il y avait une tragédie. Euh, il y a eu des dommages dans l'édifice on était depuis beaucoup d'années j'étais là ça s'appelait euh, euh, Sainte Famille. Une moitié c'était anglais, l'autre moitié était français, en français, mais ça a été racheté par la communauté francophone et est devenu un centre francophone. Et La Ronde est le centre francophone le plus large en Ontario qui offre beaucoup de programmation et beaucoup de choses. Ils ont travaillé avec beaucoup de gens du ministère du développement du Nord et des mines, le ministère du tourisme et d'autres pour avoir du succès à voir ce qui est devenu une annonce incroyable où le ministre Rickford est venu à Timmons, au centre, a annoncé un million de dollars pour le centre culturel de la Ronde. Au nom de toute la population de Timmons et au centre culturel de la Ronde et tous les gens qui étaient là des précieux de début à la fin, félicitations pour un travail bien fait. C'est bien de voir des projets comme ceci qui avancent dans la ville de thomas En travaillant ensemble, on peut faire de bonnes choses. Merci, M. le Président. Déclaration de député, la députée de Burlington. Merci, Monsieur le Président. Burlington a la chance d'avoir juste devant nous un des endroits les plus beaux au monde, le, les jardins botaniques de, de, de l'Ontario, le plus important. Le jardin botanique royal a été incroyable, un joyau. Au, au côté ouest du lac Ontario, fondé par le conservateur initial Thomas Baker. C'est modélisé sur le Kew Gardens à Londres, en Angleterre. Et ça a été créé pour euh, être un site botanique et aussi une agence pour protéger euh, l'environnement naturel, tant un site naturel qui est connu euh, par 400 acres de beaux jardins. Et ils prennent soin de 400, 2300 acres de terres sensibles selon l'environnement. Ça a établi une réputation à l'international comme un laboratoire de la science et un point où les enfants peuvent apprécier la, la nature, un chef de file dans le jardinage durable. Et aussi, on joue un rôle important dans la restauration. Les jardins jouent aussi un rôle important pour éduquer des enfants sur l'importance des plantes et de la nature. Et je suis contente que le gouvernement ait annoncé 1,98 million de dollars pour 2019-2020 pour la réparation, réadaptation, réhabilitation plutôt du jardin, ce qui est vraiment une attraction touristique. C'était excellent. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés, la députée d'Oshawa. Bon après-midi, bienvenue à l'Assemblée législative de l'Ontario. Je sais que ça fait presque cinq mois depuis qu'on était là. Et moi, je suis très contente d'être là à défendre mes concitoyens. Pendant la pause prolongée, j'ai rencontré beaucoup de concitoyens, d'organismes, j'ai écouté et j'ai rapporté les préoccupations des gens. J'ai une bonne fois que tous les députés de cette chambre aussi ont reçu beaucoup d'idées des gens chez nous. Les parents d'enfants souffrant d'autisme disaient qu'ils avaient besoin de besoins. Il y avait des gens qui étaient confinés à l'hôpital, ils ne pouvaient pas être bien logés à Oshawa. Nous. Nous avons des villes de tentes, ce qui est choquant, avoir la pauvreté et c'est le vrai problème dans beaucoup de collectivités. Ce gouvernement doit reconnaître que c'est une crise de la santé publique et il faut travailler stratégiquement pour donner l'appui à tous les Ontariens pour qu'ils puissent en bonne situation. À Oshawa, les gens ont beaucoup de questions devant eux. Les enfants aussi. Les gens ont de besoins financiers. Les programmes sociaux sont gelés, réduits et des aînés à faible revenu ne peuvent pas avoir des programmes dont ils ont besoin. Les gens sont préoccupés que la santé et soins de longue durée souffriront. Il faut que ce gouvernement investisse et j'espère que ce gouvernement va démontrer de la compassion, prendre euh, de la responsabilité et faire ce qui est important pour toute la population. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député, la députée de Cambridge. Merci. Je veux reconnaître le chef de file communautaire à Cambridge, Frank Monterre, qui était agent de police avec la police régionale de Waterloo. Il a été élu trois fois en tant que conseiller au quartier 17. Pauline Hodgkin, c'était une éducatrice dans le conseil scolaire de Waterloo euh, et, et a travaillé dans beaucoup de centres d'aide à la famille. Je donne mes condoléances aux familles et je veux remercier de leur service public. En tant que député de Cambridge, je défends les préoccupations de mes concitoyens. Je veux reconnaître l'engagement du gouvernement de compléter euh, l'hôpital mémorial de Cambridge avec 1,9%. Les résidents de Cambridge et Northumbridge euh, sont contents de savoir qu'on ne va pas avoir la fusion. Frank et Pauline seraient contents de ça. Depuis cinq mois, j'ai rencontré des concitoyens et souvent m'a demandé comment je peux équilibrer les exigences de ce travail avec une jeune famille. Je ne peux pas penser à un meilleur travail que de défendre mes concitoyens avec des principes très importants. Mais comme j'ai mentionné à mon discours inaugural, la députée de Cambridge n'est pas mon rôle plus important. Le plus important, c'est c'est d'être une femme et mère de mon fils de 3 ans, Victor. Merci beaucoup. Le député de Niagara Falls. Merci. La, euh, les gens de Niagara Falls, de Niagara Lay, des Fort-Terrier ont euh, attendu euh, pr presque une demi-année pour que le premier ministre soit ici à l'Assemblée législative. Et on a beaucoup de besoins en soins de santé, ce qui est la chose la plus importante dans ma circonscription. Selon l'Association des hôpitaux de l'Ontario, le délai d'attente aux urgences en moyenne pendant l'été, c'était 16 heures. Plus tôt cette année, on a su à chaque jour il y a 24 personnes de plus dans les hôpitaux qu'il y a de lits. À Niagara, il y a 55 personnes en moyenne qui attendent, mais sans avoir de lits. Le gouvernement le savait. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire? Ils ont pris une pause de cinq mois. Et donc, je dis au premier ministre aujourd'hui, il a une crise de soins de santé à Niagara, à la région du Niagara. Il y a beaucoup de jeunes familles, beaucoup d'aînés. On ne peut pas attendre. On a besoin d'un hôpital à Niagara Falls puis puisse aller à la phase 2 pour qu'on puisse le construire. après beaucoup de, re de retard. On a besoin d'inspiration de, de services à l'hôpital Douglas Memorial et à niagara on the -lay. Les euh, conservateurs ont arrêté l'Assemblée législative et maintenant qu'ils sont revenus, on peut rattraper et composer avec la crise la santé à Niagara. Et j'espère que le Premier ministre et son caucus vont m'aider à, à, à résoudre ces problèmes-là. Déclaration de député. La députée de Glen Gary Prescott-Russell. Monsieur le Président, euh, première journée de retour en Chambre après euh, cinq mois dans nos comtés. Il y a tellement de choses qu'on pourrait euh, souligner aujourd'hui, des événements, des, des personnes qui ont été reconnues. Mais je pense que l'événement le plus marquant qui nous touche toutes et toutes tout et tout, est euh, l'élection fédérale euh, qui vient juste d'avoir lieu. Alors, euh, je tenais à souligner... Euh, le travail et le courage de tous les candidats et de tous les candidates à l'élection fédérale euh, partout à travers le Canada parce qu'on le sait à quel point c'est euh, difficile et ça prend énormément de sacrifices de se présenter aux élections, de mettre notre nom sur le bulletin de vote. Alors, euh, Merci à tous ceux qui ont mis leur nom euh, de l'avant. Et j'aimerais souligner plus particulièrement les candidats qui ont été euh, élus dans ma région, donc euh, dans l'Est ontarien. Alors, euh, la région d'Ottawa, c'est certains, euh, chez nous, à Glengarry Prescott-Russell, mon cher ami euh, Francis Drouin, qui a été réélu. Euh, mon ami, mon, mon partenaire politique euh, chez nous euh, dans le comté. Alors, euh, j'étais bien euh, heureuse de cette victoire. Ensuite, Marie-France Lalonde à Orléans, une ancienne collègue qui va très bien représenter les gens euh, d'Orléans. Mona Fortier à Ottawa-Vanier. Un autre que je connais très bien, Eric Duncan à Stormont-Dundas. Euh, Ottawa-Centre, Catherine McKenna. Ottawa-Sud, David mcguinty Alors, les gens passent. J'ai bien hâte de travailler avec tous ceux et celles de la région euh, d'Ottawa. Merci. Déclaration député, le député d'Aurora Richmond Hill. Merci. C'est un plaisir d'être de à la Chambre et de voir mes collègues de tous les côtés. Je dois vous dire, les quelques derniers mois, il y a eu beaucoup d'événements. C'était le festival des rues à Aurora, que le pique-nique chrétien à Horizon. En tant qu'adepte au Hockey, okay, à des événements que je dois partager avec vous tous. Cet été, la Coupe Stanley est venue à la ville d'Aurora et à la ville de Richmond Hill. J'aimerais dire bonjour aux champions de la Coupe Stanley, les Saint Louis Blues, George Bennington de Richmond Hill et Robert Thomas de Aurora. J'aimerais aussi féliciter les deux champions et leurs équipes de leur réussite incroyable. Pour des centaines, sinon des milliers de fans, de pouvoir toucher la Coupe Stanley deux fois, c'était vraiment un, un, un rêve qui est devenu une réalité. Je veux remercier ces deux joueurs de l'avoir apporté à Aurora et je leur souhaite le mieux la saison suivante. J'espère qu'ils puissent avoir... Euh, euh, avoir... Deuxième tasse avec les champions, euh, les, Blue euh, les Je Maple Leafs. La députée Nicole Belt. Merci. Je veux demander à mes collègues est-ce que vos concitoyens se sont se euh, euh, sont plaints du manque d'accès aux préposés aux soins personnels. Les gens chez moi le font parce que j'ai des gens proches qui viennent du fait qu'il n'y a pas de ces préposés. Monsieur Robert Islop, qui a euh, 78 ans, qui a eu sa, une arthroplastie de la hanche et son médecin a demandé à avoir des soins à domicile pour aider et avec un préposé, mais il n'avait avait pas de préposé disponible. Sa femme de 76 ans, euh, Marie-Claire, a fait l'aider, mais elle a des problèmes elle-même. Elle a de la pression artérielle élevée. Elle a aidé Robert, de son mieux quand même, même s'il avait ses problèmes, et d'autres pour s'habiller, pour euh, se laver et de manger. Si Marie-Claire était tombée ou son mari, on aurait eu besoin de plus de lits euh, à l'hôpital local qui est plein. Un autre concitoyen, Monique Creek de Capriole, a reçu un appel de herlis en disant qu'il n'avait pas de préposé aux soins personnels à Capriol. Et les heures de soins de son mari ont été réduites de 21 à deux heures de soins par semaine. Ses besoins n'ont pas changé. Bonnie travaille 40 heures par semaine. Comment est supposée de refaire les 19 heures dont son mari a besoin Et est-ce qu'elle est censée laisser son emploi et avoir de l'aide sociale Je ne pense pas. Le gouvernement Mike Harris a commencé uh, cette crise et cette situation est mauvaise. Il faut qu'on change tout ça. Merci. La députée doakville Nord, Burlington. Merci. Merci. Plutôt cette année, Merci. notre gouvernement a lancé un examen du gouvernement régionaux et inclus dans la région de Alton et ses municipalités. Notre gouvernement voulait entendre l'opinion des résidents, comment les gouvernements municipaux pourraient travailler mieux pour qu'ils soient plus rationalisés, pour qu'on donne mieux au service et qu'on respecte l'argent des contribuables. L'examen, comme le ministre des Affaires municipales du logement a dit, n'avait pas de résultat prédéterminé et c'était clair que la fusion n'était pas l'objectif de cet examen. Mais ça a mené à... Beaucoup de gens soient préoccupés quant à la possibilité de fusion. Les résidents, résidents à Oakville et à Burlington étaient clairs, leur municipalité allait bien, ils n'avaient pas besoin de changement. Alors, non, j'ai déposé avec mon collègue d'Oakville beaucoup de pétitions dans l'Assemblée législative et j'ai travaillé avec le ministre pour m'assurer qu'on entendait ces gens-là. Et on a écouté. Et on a entendu le besoin de ma circonscription d'Oakville-Nord. Burlington, je suis fier d'être ici dans l'Assemblée législative et de dire clairement, il ne va pas y avoir de fusion municipale à Halton. Et je vais le répéter, il ne va pas y avoir de fusion municipale à Halton. Notre gouvernement a été élu avec un mandat de créer des emplois, de respecter l'argent des contribuables et donner des services de qualité. Je sais que les municipalités dans ma circonscription ont le même objectif. Et la meilleure façon de répondre à ces objectifs, c'est en tant que ville de Burlington et ville de Oakville. Merci, monsieur le Président. Déclaration de député. La députée de Barry-Innisville. Merci, Monsieur le Président. C'est incroyable d'être de retour à l'Assemblée législative avec un été très productif. Le 18 octobre, c'était la journée des personnes au Canada. d'un jour de l'histoire a transformé la vie des femmes partout au, au, dans ce pays. En 1929, les femmes ont été reconnues euh, avec une définition légale de personnes. C'était une décision historique qui a façonné l'histoire can du Canada. Je me souviens que hein, j'ai appris des cinq euh, femmes euh, très connues à l'école et j'étais inspirée. Ces femmes de l'Alberta, elles ont lutté pour la liberté et que d'autres femmes et moi, euh, je puisse avoir aujourd'hui. Elles ont vécu pendant une époque où les femmes n'avaient pas une voix et n'étaient pas des personnes selon la loi. Et une expérience qui n'a jamais été une réalité pour moi-même, pour d'autres femmes députées et aussi femmes sénatrices. Aujourd'hui en Ontario, on a le nombre le plus élevé de députés femmes à l'Assemblée législative Provincial partout au Canada. Un de mes mentors, l'ancien député de York Simcoe, Julie Monroe, a fait l'histoire en Ontario parce que c'était la députée qui a été en on passe le plus longtemps et continue, continue à la célébrer cette femme incroyable. Et le mois de l'histoire des femmes, on ne peut pas oublier les cinq fameuses femmes qui ont gagné le droit d'être de, de, élues, mais qui ont lutté pour les droits des femmes au Canada. Merci. Merci. C'est la conclusion des déclarations des députés. Rapport des comités.